bien le bonjour alors ce mois-ci encore j'ai manqué de temps pour pouvoir préparer une vraie vidéo tout d'abord parce que j'étais en mission terrain pendant une dizaine de jours et puis depuis que je suis rentré, bah, j'ai euh, des tonnes de données à traiter. Donc ça m'a pas mal occupé. En plus, j'étais un petit peu malade cette semaine, puisque manifestement le printemps est officiellement arrivé en Norvège et les pollens aussi. Par contre, niveau bonne nouvelle, je vais récupérer une partie de mon matos incessamment sous peu. Donc essentiellement le fond vert et euh, de quoi faire de l'éclairage. Et mon ordinateur devrait revenir cet été. Donc je vais être en capacité de relancer les en attendant la nuit. Et la chaîne devrait retrouver donc son rythme normal. Petit bémol toutefois, mon disque dur principal n'a pas supporté mon déménagement en Norvège cet hiver il a rendu l'âme pendant le trajet du coup j'ai entre autres perdu puisque je suis quelqu'un de très consciencieux avec les backups, l'intégralité des deux premiers numéros de ALN et plus embêtant le timelapse qui me servait de fond pour ce format de vidéo, alors refaire un timelapse n'est pas un problème en soi, seulement là où je suis la nuit ne se couche plus et ne va plus se coucher avant un petit moment, et donc même si j'ai réussi à récupérer une partie des photos, des photos du début du timelapse, globalement l'habillage de ce format vidéo va changer donc niveau vidéo pour les épisodes à venir j'ai déjà pas mal d'idées, donc tout d'abord dès je pourrais les EALN reprendront là où ils se sont arrêtés donc avec l'épisode 3 sur les planètes ensuite plus rapidement les prochains flashs vont porter tout d'abord sur le ciel qu'on voit à savoir euh, pourquoi est-ce qu'on a le même ciel à Bordeaux, à Montréal ou à Oulan-Bator, et pourquoi le ciel est différent entre Bruxelles et Séville et un autre sur les constellations du zodiaque. d'ailleurs aucun de ces deux épisodes n'est écrit ni tourné je vais probablement m'y mettre dans la semaine à venir mais ça ne sera pas tourné avant une bonne semaine donc si vous avez une préférence sur l'ordre n'hésitez pas à le mettre en commentaire une vidéo sur le soleil de minuit je ne sais pas encore si ça sera un flash ou un EALN plus vraisemblablement un flash parce que je pense pas qu'il y ait matière suffisante à justifier un EALN et pour finir je n'ai pas pu traiter le lancement du satellite microscope mais si toutefois ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, je peux éventuellement préparer une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme on vient juste de passer la nouvelle lune, je vous propose donc de regarder le ciel du mois. Donc pour commencer le mois, nous avons un événement majeur avec le transit de Mercure devant le soleil. Il va donc être possible de voir un petit point d'ombre généré par la planète traverser la surface du soleil. Il va sans dire qu'il est strictement hors de question d'observer le soleil sans protection. Donc si vous avez toujours vos lunettes d'observation d'éclipse de l'an dernier et évidemment vérifier qu'elles ne sont pas endommagées, vous aurez la possibilité de regarder ce petit point avec vos lunettes. Si vous avez un télescope et que vous avez le filtre solaire adéquat, vous pourrez évidemment observer dans de bien meilleures conditions, mais vous avez toujours aussi la possibilité d'utiliser une boîte de projection ou simplement un petit trou dans une plaque de carton qui projettera une image du soleil au sol avec le petit point de la planète. Le transit commencera donc lundi 9 mars à 11h05 UTC et terminera à 18h35 UTC. Et pour le fuseau horaire de la France, pensez à rajouter les deux heures pour avoir l'heure locale, ce qui nous donne donc 13h05 et 20h35. Si vous avez la possibilité, rapprochez-vous des clubs d'astronomie autour de chez vous qui, je n'en doute pas, ne manqueront pas de faire un événement pour ce genre d'occasion. Et auront évidemment l'équipement adéquat. Pour finir, je mettrai un lien dans la description vers un live stream qui vous permettra de regarder en temps réel. Elle, sur internet et en toute sécurité ce fameux transit. Plus tard dans le mois, nous avons Mars qui va passer à l'opposition, c'est à dire que nous allons être au plus près d'elle, c'est donc le meilleur moment pour l'observer et quelques jours plus tard, le 3 juin, c'est au tour de Saturne de passer à l'opposition. Donc de même, on sera dans les meilleures conditions pour pouvoir l'observer. Et surtout pour Saturne, admirer ses anneaux. Pour finir, je vous propose de vous tourner vers une toute petite constellation, la Chevelure de Bérénice. Donc c'est une constellation qu'on va pouvoir trouver quasiment au zénith, au-dessus de l'horizon sud-est, pas très loin de la constellation du Bouvier. Constellation qui, je vous le rappelle, se trouve grâce à Arctarus, qui peut se trouver grâce à la Grande Ourse. Allez revoir le ALN numéro 2 pour vous rafraîchir la mémoire si besoin. Donc à côté de ce trio de nous pouvons observer un amas stellaire qui s'observe très bien avec une bonne paire de jumelles et en redescendant dans la constellation, nous allons pouvoir trouver la nébuleuse M104 qui est la galaxie de l'œil noir et qui pourra s'observer avec un bon télescope. Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit et d'excellentes observations